Bonjour à vous Bonjour. deux, Bonjour. vous allez bien Oui. Bon, alors euh, vous avez depuis euh, quelques mois maintenant euh, deux nouveaux collègues. Oui. Euh, vous avez même contribué à leur recrutement. Hein, vous n'avez pas fait le déplacement en France, mais vous les avez vus par Skype. Oui. Oui. Moi, moi je pas. À Toi ai tu l'as fait pour, euh, pour Martin. Martin pas là Non. Bah Martin, alors tu faisais quoi Comment <rire> Tu faisais euh, quoi euh, le jour-là Moi je travaillais euh, sur d'autres choses, euh, l'accueil de nos amis. Ok, alors euh, comment ça s'est passé donc là depuis le Skype, après il y a eu le côté administratif Là, ils sont arrivés depuis plusieurs mois dans l'entreprise. Comment ça se passe? Hein? Je pense que l'intégration se passe euh, relativement bien. C'est des bonnes personnes. Ils se sont, sont impliqués à notre, euh, notre mode de travail puis euh, nos manières de faire. Puis, euh, Je pense qu'on a du plaisir à, à partager. Ils nous apprennent. On leur apprend. Alors, c'est un partage de bons procédés, de, bon, euh, de connaissances. De, de connaissance. de, de, de oui. ouais. Ok. Euh, C'était la première fois que Steve partait avec nous en France pour refuser. Euh, Aujourd'hui, euh, l'expérience, vous, là, qui, qui, qui avez vécu ça, en fait en disant, bah ouais, ils vont nous ramener des Français, mais quel type de Français ils vont nous ramener? Ça se passe comment? C'est euh, refaire en fait, euh, ou pas? Je, je t'avouerais qu'au début, ben, il y a toujours une petite crainte, parce qu'on ne connaît pas les personnes. Hein. On les voit sur Skype, mais c'est une chose. Mais des, des côtoyer ça en est une autre. Mais euh, c'était fort agréable euh tant qu'ils sont arrivés, leur intégration, la manière dont c'est fait, c'est un changement. OK. Et c'est le fun de, de, de voir que tu as la main-d'œuvre dans un autre pays, puis que ça arrive euh, chez toi, où tu est-ce sais, que tu fais. Hein? et je trouve que euh, le procédé est bon. Oui. Puis euh, je dirais qu'on est, on est très surpris euh, de ce qu'ils peuvent donner comme rendement. Puis euh, regarde, regarde, il y a Johan qui a dit qu'il y, y a des méthodes de travail qui. Il vient nous euh, sortir un peu. Euh, de votre zone, hein? Ben, pas de notre zone, mais ils viennent nous aider. Ils sont arrivés comme dans un, dans un boom d'ouvrage. On était, on était loadés, puis regarde, il est venu euh, donner des petits trucs, des, des petites manières de faire que. Euh, franchement, nous, Ouais. Belle expérience. Satisfait de, de Donc là, il y, y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui arrivent, Il hein? y, a, y, a, y a Marlène, Marlène qui arrive Marlène. Euh, prochainement. Donc là vous avez une belle équipe. Euh, ça vous permet de prendre encore plus d'ouvrages Ah oui, oui, ils ont plus, plus productif. Ouais, ok. Ouais. Le principe que vous avez été associé à ce recrutement, vous aimez ça Oui. Bah, avec l'expérience qu'on qu vit là, moi oui. Donc, okay. Je, je, je, je, euh, ouais. ok, donc ça refait, on le refait Oui. Ok. Bon bah messieurs, merci beaucoup. Ouais, et ça, ça puis, a oui, bon succès et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.